Une question qu'on doit se poser est de savoir s'il y a des citoyens qui sont plus légitimes que d'autres. Une bonne nouvelle, c'est qu'il existe des mouvements citoyens. Ces mouvements citoyens font vivre la démocratie et à l'heure actuelle, à la chaux de il y a un mouvement citoyen qui a une énergie absolument formidable, des objectifs qui sont extrêmement louables, des, des objectifs qui nous font plaisir à nous euh, socialistes, c'est la Chaux-Verte. Cela dit, il faut éviter un danger, il faut éviter un écueil, Lorsqu'on est un mouvement citoyen, lorsqu'on s'inscrit dans un mouvement citoyen, c'est d'estimer finalement qu'on est plus citoyen, mieux sur le terrain, plus avec la population, plus avec les réalités de la population que ceux qui sont élus. Il n'y a pas de citoyens qui sont plus légitimes que d'autres. Les élus sont des citoyens comme les autres, qu'ils soient au législatif, qu'ils travaillent dans les commissions ou qu'ils travaillent au Conseil communal. C'est le premier écueil qu'un mouvement citoyen doit éviter afin de servir la démocratie. Les mouvements citoyens sont extraordinairement importants pour la démocratie pour autant que ces mouvements citoyens cherchent le dialogue avec les services communaux, avec les autorités, afin de faire avancer leur cause. Et il y a, c'est quelque chose que l'on voit très régulièrement dans les mouvements citoyens, un danger, et ce danger, c'est d'éviter le dialogue pour aller d'une certaine manière sans raison fondamentale, mais un peu par facilité, immédiatement à la confrontation. En d'autres termes, au lieu d'ouvrir un, un dialogue, de parler, d'essayer de Convaincre sur ses positions et sur ses, sur ses idées, c'est immédiatement de partir dans des pétitions, dans des initiatives, dans des euh, référendums, dans des euh, manifestations, sur un ton, naturellement, qui est un ton belliqueux. Le mouvement citoyen, pour avoir de la force, doit travailler avec les autorités élues et avec les services communaux. Et nous appelons la Chauve-Verte parce que nous partageons ces idéaux, parce que nous sommes persuadés que la Chauverte peut faire avancer le débat sur la qualité des espaces verts euh, avec beaucoup d'énergie. Nous appelons la Chauve-Verte à éviter cette tentation euh, de la confrontation pour favoriser le dialogue. Si tous les mouvements citoyens sont des aiguillons pour les services euh, communaux, s'ils sont des aiguillons pour euh, les autorités, il y a un danger que les mouvements citoyens doivent absolument éviter. C'est le danger, si vous me passez l'expression, du café du commerce. En d'autres termes, le mouvement citoyen doit éviter les yakas, doit éviter les faucons, doit éviter l'opposition systématique, euh, plutôt que le soutien participatif avec, euh, auprès des autorités, auprès de, des, des services communaux. Il y a quelque chose qui est frappant dans euh, le travail que fait aujourd'hui la, la Tchouvert, encore une fois, qui est un travail dont les objectifs sont louables et, pour nous, socialistes, ça nous touche parce que ces objectifs sont partagés. Plus de verdure, moins de voitures, des espaces publics de, de meilleure qualité. Ce qui nous frappe dans ce travail, c'est que pour l'heure, ce mouvement citoyen, nous le regrettons, nous espérons que ça va bientôt changer, ce mouvement citoyen s'inscrit toujours dans le non et jamais dans le oui. Que pense ce mouvement citoyen de la piétonisation du passage du centre De la piétonisation de la rue du Cygne, de la piétonisation de la place du marché durant euh, deux mois, de cet essai ici sur la rue du 1er mars d'aménagement avec piétonisation durant l'été. Que pense ce mouvement citoyen, la Chouverte, du projet de requalification de la rue du docteur Coulery avec moins de, de circulation bus qu'à l'heure actuelle, avec des trottoirs élargis, avec une arborisation. Euh, que pense ce mouvement citoyen des travaux en cours sur la rue du Midi où on va passer de deux voies à une voie, avec euh, une bande cyclable euh, importante, avec des trottoirs beaucoup plus importants qu'aujourd'hui. Qu enfin, il y a nombre de dossiers qui, semble-t-il, vont dans le sens de la verte et des idéaux de la verte. Par exemple, un dossier qui est toujours oublié, c'est le dossier du parvis du Bois du Petit Château. Euh, le parvis du Bois du Petit Château sera d'ici quelques jours en, en travaux. On supprime les, les places de parc, on installe des bancs, on installe de l'arborisation, exactement les idéaux de la touverte et pourtant pas un mot. Le travail d'un mouvement citoyen doit être un travail à la fois sans doute de contestation, titre personnel, même si je ne partage pas, je comprends le combat de la Verte en lien avec le « futur parking » du terrain de l'ancienne, mais par contre le travail d'un mouvement citoyen est aussi d'être capable de dire aux services communaux, aux autorités, lorsqu'il y a euh, des impulsions qui sont des impulsions qui s'inscrivent dans, euh, dans, euh, dans ces idéaux. En d'autres termes, nous souhaitons que la Verte soit capable non seulement de nous titiller de nous aiguiller, mais soit aussi capable de nous soutenir lorsque nous allons dans le sens de ces idéaux.